Nous avons vu dans la précédente vidéo que nous pouvions définir des méthodes sur les classes. C'est quelque chose de tout à fait classique. Hein. Les classes définissent en général un certain nombre de méthodes que l'on utilise pour manipuler les attributs des instances. Cependant, je vous avais également expliqué qu'en Python, une caractéristique des classes, c'est qu'on peut créer nos objets qui se manipulent exactement comme des types built-in. Donc, regardons une illustration de ça. Vous pouvez tout à fait créer une classe phrase que vous allez initialiser comme vous initialiseriez, par exemple, une liste directement à la construction de l'instance. Vous pourriez également obtenir le nombre de mots directement avec l'instruction la fonction built-in LEN, faire un test d'appartenance directement avec l'instruction IN, accéder par exemple au troisième mot avec la notation crochet comme on le ferait avec une liste, faire un print directement sur votre instance pour afficher par exemple la liste des mots affichés en colonne, ou alors si vous avez deux objets euh, phrases, pouvoir les concaténer simplement avec une addition. Toutes ces opérations peuvent être implémentées sur votre propre méthode, sur votre propre classe phrase. La manière d'implémenter ça en Python est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des méthodes spéciales. Les méthodes spéciales commencent toutes par un double underscore et finissent toutes par un double underscore et sont appelées automatiquement lorsque l'on utilise par exemple une fonction built-in, un opérateur comme une addition ou alors une instruction comme le test d'appartenance avec in. Notamment, le test d'appartenance correspond à la méthode qui s'écrit double underscore contains, Double underscore. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous pouvez exploiter ces méthodes spéciales pour implémenter pour votre propre objet phrase des comportements qui soient des comportements exactement les mêmes qu'avec les objets built-in. Reprenons la classe phrase que nous avons définie dans la précédente vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo en pause quelques instants pour avoir le temps de la taper dans votre éditeur idle. Donc maintenant que nous avons notre classe phrase avec la méthode initia. Définissons maintenant une deuxième méthode, une méthode que je vais appeler nBlettre, qui va prendre self. Je vous rappelle que ma méthode prend obligatoirement comme premier argument un argument qui va référencer mon instance, qu'on nomme conventionnellement self, et qui va simplement faire un return de self. Ma phrase, et Évidemment, un len... De self.maphrase. Donc ça va juste retourner le nombre de caractères que j'ai dans ma chaîne de caractères ma phrase. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'aimerais commencer à implémenter le premier comportement que l'on implémente pour toutes nos classes, c'est l'initialisation de notre instance. Donc regardons comment cela fonctionne. Jusqu'à maintenant, lorsque j'évaluais ma phrase et que je voulais initialiser mon instance, j'allais créer une instance de phrase. Et ensuite, je devais appeler la méthode initia et lui passer une chaîne de caractères. On voit bien que c'est un comportement qui est très peu commode puisque c'est tout à fait naturel lorsque l'on crée une instance, que mon instance puisse être initialisée avec un certain nombre d'attributs euh, déjà prédéfinis. Donc la manière de le faire en Python, c'est de définir une méthode spéciale qui s'appelle double underscore init double underscore. Tout simplement, je n'ai rien à changer à ma méthode initia, et cette méthode double underscore init double underscore va être appelée automatiquement lorsque je crée mon instance. Donc, regardons cela. Je le sauvegarde avec CTRL S, je l'évalue avec F5. Et maintenant, je vais faire un P égale phrase de euh, je fais un MOOC sur Python. J'évalue ce code et je vois que maintenant, ma phrase P contient dès maintenant un attribut, ma phrase, qui est initialisé je fais un MOOC sur Python ». Donc mon initialisateur, qu'on appelle parfois par abus de langage un constructeur, mais qui n'est pas vraiment un constructeur, qui est juste quelque chose qui inici... initialise mon instance une fois qu'elle a été créée, euh, me permet de créer des attributs automatiquement, avec une certaine valeur par défaut, euh, lorsque je crée mon instance. Donc ça, c'est le premier comportement que j'ai implémenté avec cette méthode spéciale « double underscore init »,« double underscore ». Maintenant, je me dis que j'aimerais bien, par exemple, afficher… Euh, le nombre de mots que j'ai dans ma phrase. Donc, pour faire ça, il faudrait d'abord que j'implémente dans mon initializer euh, un attribut qui va par exemple contenir la liste des mots. Donc Je vais appeler ça self.mots qui est égal à ma phrase .split. Donc En fait, lorsque je vais créer mon instance, je vais avoir un attribut ma phrase dans mon instance qui référence la chaîne de caractères, et je vais avoir un attribut mot qui va référencer une liste qui contient chaque mot. Ensuite, si je veux obtenir le nombre de mots avec la fonction built-in len, exactement comme je le ferai avec un type built-in, donc en faisant un len de P, je peux implémenter cela en définissant une méthode spéciale qui va s'appeler double underscore len, double underscore, et je lui passe évidemment self, hein, puisque... Toutes mes méthodes doivent prendre obligatoirement self comme premier argument. Et que va faire ma méthode len Ma méthode len, elle, elle est supposée retourner un entier qui va retourner le nombre de mots. Donc je vais simplement faire un len de self.mo. Regardons maintenant l'exécution de ce code. Donc je, je l'évalue avec F5. Je retourne. Dans mon interpréteur, j'initialise mon instance avec P et maintenant, je peux directement faire un len de P et je vois que j'ai six mots dans ma phrase. Donc, je vois que je commence à construire, avec les méthodes spéciales, une classe qui produit des instances qui se comportent comme des types built-in. Donc maintenant, un autre comportement que je pourrais vouloir euh, implémenter, c'est par exemple le test d'appartenance. Ça serait extrêmement pratique de pouvoir dire est-ce que, par exemple, le mot MOOC est dans mon instance donc question de faire ça directement. Qu'est-ce qui va se passer Évidemment, j'ai une exception puisqu'on va me dire que euh, ma phrase ne, ne peut pas être itérée. Donc c'est le message d'erreur qui est dans ce cas-là pas tout à fait explicite, qui veut simplement dire que je, peux par... je ne peux pas parcourir ma phrase pour être capable de trouver si MOOC, euh, dans ce cas j'avais écrit moon, est dans mon instance. Donc implémentons ce test d'appartenance. Là encore, comme j'ai expliqué en introduction, j'ai une méthode spéciale dédiée à ça qui s'appelle « Contains ». Donc je vais définir double underscore contains double underscore qui prend comme premier argument self, toujours mon instance, et comme deuxième argument le mot sur lequel je vais faire le test. Et que va faire contains ben, Contains doit me retourner un boulet hein, qui me retourne vrai si mot est dans, euh, dans ma phrase ou faux s'il n'est pas dedans. Et donc pour ça, je vais simplement faire un test d'appartenance de mot dans self.mo. J'exécute ce code. Je le sauvegarde avec CTRL-S, je l'évalue avec F5, et maintenant, je vais me recréer une phrase. Regardons quel est le nombre de mots dans ma phrase C'est 6 Et est-ce que MOON est dans P Non. Est-ce que MOOC est dans P Oui. Donc, on voit que je viens d'implémenter le test d'appartenance exactement comme je le ferais avec un type built-in, directement sur ma classe. Maintenant, la dernière méthode que je voudrais vous montrer, qui est une méthode très courante, qu'on implémente très souvent pour les classes, c'est la méthode qui permet de supporter la fonction built-in print. Que se passe-t-il si je fais un print de P Je vois que je vais voir l'objet, l'adresse de l'objet, ce qui a assez peu d'intérêt. Or, si je veux avoir une manière d'afficher ce que contient mon instance, qui peut être utile en cours d'exécution de mon programme, mais également si je veux débugger mon programme, je dois implémenter une méthode qui s'appelle double underscore str, double underscore qui va prendre, ça ne vous surprend, ne vous surprend plus maintenant comme premier argument self, et qui doit retourner une chaîne de caractères. Donc je vais faire un return de, et ici je vais mettre un retour chariot, point de self, point Donc en fait, que va me retourner ma méthode double underscore astère, double underscore Simplement les mots affichés sur une colonne. J'évalue cela avec F5, je recrée ma phrase et maintenant, regardons, est-ce que j'ai bien toujours le nombre de mots Oui. Est-ce que MOOC est dans ma phrase Oui. Et que contient ma phrase Je fais un print de P et je vois les mots s'afficher sur une colonne. Nous venons de voir les méthodes spéciales et nous avons vu que ces méthodes spéciales permettent de créer vos propres classes qui se comportent comme des types built-in. C'est donc extrêmement souple, extrêmement puissant. Nous avons vu dans cette vidéo juste un petit sous-ensemble de, sous des méthodes spéciales qui existent, mais il existe autour d'une centaine de méthodes spéciales et vous, vous en verrez un grand nombre dans les compléments. Il faut savoir également que ces méthodes spéciales peuvent constituer ce que l'on appelle un protocole, notamment le protocole d'itération, le protocole de context manager que nous aborderons dans une prochaine vidéo. A bientôt